Salut tout le monde Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de notre Léa. Alors aujourd'hui nous, nous retrouvons sur les textes bizarres. Alors je vais juste vous réexpliquer qu'est-ce qu'un texte bizarre. Euh, je vous mettrai sur le côté euh, le petit screen que j'avais fait avec l'encadré des mots pour vous dire que c'est là qu'il faut cliquer pour faire les mots. Sur ce, nous allons commencer cette vidéo et euh, nous, nous avons euh, 11 textes qu'elle a choisi elle-même. Alors regardez, elle a pris ce qui lui ouais. plaisait. Et puis voilà, si votre texte passe, bah, tant mieux. Et si d'autres ne sont pas passés, passons dans la prochaine vidéo. Voilà, sur ce, c'est parti. Alors attention, ce texte-là, il est un peu long. Hein. Je vous remercie pour votre réponse rapide et précise pour les deux dates de la semaine prochaine et je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une bonne fin de soirée pyjama avec Noémie pour la suite de notre conversation téléphonique et je vous prie de, croiser en express, de croire en expression de mes salutations les plus distinguées et de votre part à tous. D'accord, intéressant. On voit le corps de ton, ton chat, ça <rire> On dirait qu'elle t'as fait une crotte géante derrière <rire> De toute façon, euh, les montaires, tu zooms à peu près mmh. qu'on y à partir de, de là, quoi On voyait pas ce qu'il y a là On avait que... juste <rire> à lever sa tête et à faire bonjour <rire> C'est une personne polie Je vous remercie Merci. pour la réponse rapide, d'accord Pour oui, les deux dates de la semaine prochaine, ok ah, T'as eu peut-être peut un, un rendez-vous, à ce que j'allais te dire ouais, Rendez-vous, ouais, on sait pas On sait pas, un ouais. rendez-vous euh, merci de la confiance, confiance. De la confiance, ouais. Ouais, en général, quand tu dis ça, c'est un patron quoi. Genre, il va t'embaucher, oh merci de me faire confiance. C'est exactement. On sera trop gentils. <rire> Et vous, souhaitez une bonne fin, fin, une non, soirée pyjama. Attends. Ça peut pas être le patron, tu dis pas ça au patron, <rire> en mode... Allez, je vous souhaite une bonne soirée pyjama. <rire> oh bah... Ben. Ou alors c'est peut-être à ses potes <rire> Je sais pas. Ça doit être ça je pense, parce que voilà, ça fait mais... mais je sais pas. C'est du pas ça un patron quand même. Faut créer des liens dès le début en même temps, hein, <rire> pour créer un peu de complicité pour qu'il te garde le patron après. Quand même. Alors tu lui dis des trucs pour te démarquer. Euh, oui quand même, euh, tu vas pas euh, aller jusqu'à sa soirée à savoir <rire> ce qu'il fait et tout quand même. Ah oh, ben ouais. On sait pas, hein. ça dépend des gens. Sinon c'est son père qui est le patron. Ah peut-être. Ou son frère qui est grand et qui est patron, enfin je sais pas. Un truc du genre quoi. Là ça peut se faire. En tout cas il y a une fille qui s'appelle Noémie qui fait la soirée pyjama apparemment aussi. Peut-être son amie, sa chérie. En entend, la pas chérie, chérie de, de quelqu'un. Je vous prie d'avoir une expression de salutation et plus distinguée. Et de votre part à tous. Bah, bah. Du coup. On va passer au numéro 2. Un jour, Anthony, le dragueur de la vidéo de la musique Mais je ne sais pas si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter pour plus de vues sur un de la vidéo Du coup, je ne sais pas si tu as des questions, N'hésitez pas à me contacter pour plus de vues Mais il faut que tu aies besoin de venir à Paris Games Je vous prie de trouver si joint mon CV ainsi que le CERF. Je vous prie de trouver si joint le document de présentation Et le gars est venu me parler aussi de faire le nécessaire auprès du service de votre part, veuillez y veuillez veuillez quoi il <rire> la fin Mais bon. déjà c'est simple que la personne est en train d'expliquer un truc très important à propos d'un certain Anthony qui est un dragueur fou un dragueur fou, <rire> un qui, qui, dans qui la... a été vu dans une vidéo apparemment <rire> de musique ah. ah ouais il a charré les gens, les filles avec <rire> la musique, attention et du coup après elle s'est fait interrompre en pleine conversation par quelqu'un qui semble avoir des questions, voilà, qui l'a contacté ah, c'est pour, euh, pour, pour avoir plus de vues apparemment ah ouais. sur euh, une de ses vidéos. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, on peut, on peut se faire de la pub, quoi. On ouais. Connaît, on connaît ça. Du coup, elle lui demande s'il a d'autres questions. Elle lui dit de pas hésiter à contacter. Plus de vues. Et elle lui demande de venir, si besoin, à Paris Games. On ne le connaît pas. Ah, mais ça va être le Paris Games Week Week Week Week Week. <rire> Paris Games. <rire> c'est le PGW Paris Games. Paris Paris Game Week. D'accord. Tu sais, ce truc de BGF, mais version à euh, Paris, quoi. Ouais. C'est ça, quoi. Je pense. J'aimerais peut-être y aller un jour, un truc mais. Pour les geeks, quoi. J'aimerais y aller un jour, mais quand la richesse sera là. Oui. Et quand Paris, ce sera à côté de Bordeaux aussi. Enfin, là, euh, ils vont pas déménager. <rire> D'ailleurs, si vous avez euh, des moments où vous vous ennuyez, n'hésitez pas à créer des TGV hyper rapides, des trucs comme ça, des cabines, des... pour se traiter, très... transporter, je sais même plus comment, Télé... des très très trans... voilà, téléporter, voilà. téléporter, voilà, pour se téléporter de Bordeaux à Paris, voilà, clac euh... comme il m'a on se transforme en nature, à, une matinée, mais... <rire> je vais à Paris, <rire> vas-y Joséphine, claque des doigts. <rire> bon du coup, euh, la personne, du coup, euh, elle lui il a, lui a donné son, son CV, CV, voilà. Ouais, tu donnes pas un CV comme ça, à part si tu veux qu'il t'embauche, mais... Et bon. un document de présentation. Et après, elle repart sur son gars, là, qui est venu lui parler. Euh, pour faire le nécessaire auprès du service. Ah, elle lui demande de faire le nécessaire auprès d'un service ouais. venant de sa part à elle. En gros, le, le gars a vu que des que trucs, et ouais. elle a fait oh, « Ok, je m'en occupe, allez, on va faire ça. » puis voilà, et puis tout se finit comme ça, hein. Bon, celle-là, elle est courte. Hein. Ah, enfin. C'est comme ça qu'on veut. <rire> sors de lui faire pas des choses. Plus t'aimes un scato de rien. Moi, tu restes avec ton père vous nul. On pas son père de nul quand même. Ça, j'ai dit non, non, non. C'est violent. Alors, euh, euh, sors part de part lui. En gros, t'es dans lui mais tu... Sorti... Ah, sors de lui horrible. faire part des choses. Ah, tu viens de lui faire ah, part des, des choses. choses. Ah, bah oui, comme gros, que tu l'aimes. Tu t'aimes un scato de rien. Moi en tu gros, restes le... avec ton père de nul oh. En gros il lui a dit ouais moi je t'aime et tout oh. euh, Tu restes avec moi C'est des confidences d'amour et apparemment la personne est très en colère Donc ça veut dire que c'était un amour sans unique Et après J'aurais pris un gros stop à mon avis hein. Il lui a fait tu restes avec moi parce que ton père il est nul Alors voilà tu restes ouais, avec bah, moi Ouais si reste avec ton père de nul de toute tu n'auras jamais d'autre dans ta vie voilà. <rire> Bah si vous n'aurez pas voulu Que tu veux te dire ce que je pense pas de problème pour les suggestions des personnes et quelque quoi quoi <rire> <rire> elle... donc euh, euh, bah, voilà. si vous avez pas voulu quoi si que vous tu voulez. veux dire ce que je pense ah la personne elle voulait pas dire ce que l'autre pensait euh, à votre quoi euh, pas de problème pour les pour les suggestions des autres personnes donc en gros elle voulait pas faire d'embrouille ouais elle a préféré écouter les autres plutôt que de dire euh, ce que lui il pensait mais en gros, vrai elle en vrai il faut dire parce que se retenir ce n'est pas beau ouais. On Mieux peut coup... dire les choses mais il y a une façon de les dire ouais. Ouais. Tu ne vas pas dire ouais vas-y t'es moi je suis une ligneur Tu vas <rire> dire ouais ah, tu sais t'es pas très très beau Mais tu m'as toi <rire> Vas-y dégage C'est encore un an Tu as le choix que je te conseille d'aller voir un médecin Ou un médecin pour le quartier du coup de la fondation Je te le dis pas de moi je suis en survie avec mon ex mais c'est bien plus de moi, je ne sais plus, mais je suis pas gay, merde, je suis pas gay et tu te dis ça, c'est bien mieux et tu me la demandes à ce soir de te casser le bras de la fille dans la maison de ta fille pour le vendre de toi, merde, et je quoi? te dis que c'est pas un salon, je ne sais plus quoi faire de, de là, Oh, oh, de là on ne sait pas, de la, de la, de la suite hein, on ne saura pas la suite t'sais. En tout cas c'est une personne qui semble très perturbée par le fait qu'on lui soupçonne d'être gay hein. Ouais, il euh, y a une fille qui dit merde, merde Alors, alors tu as le choix de te, te conseiller d'avoir un médecin, ouais d'accord, ça c'est très, ouais, très bien vas un médecin euh, Médecin dans le quartier, ou aussi bien c'est le plus près toi, de chez toi, mmh. c'est mieux euh... voilà, Tu vas aller voir un médecin parce que tu ne sais plus où tu en es avec ton ex et Du coup tu déprimes, c'est ça ah mais du euh, coup t es, t es, tu dis que t'es pas gay parce que sans doute on te le reproche Peut-être que ton ex t'a quitté parce qu'il pensait que t'étais gay. Et voilà, ça fait qu'il dit ouais il est gay, moi je sais ah, pas elle, il est gay, hein, alors euh, je te quitte. Voilà. Hein. Mais du coup toi tu, tu dis que t'es pas gay. Voilà. Et toi t'as sûrement dit mais non mais non suis pas gay, hein. voilà. j'aime les filles hein. Et du coup tu demandes ce soir de casser le bras d'une fille. Dans la maison de ta fille ou Ça fait mal ah, ça. Sans doute que c'est la, la fille qui a fait courir de la rumeur comme quoi t'étais gay. C'est ça. Ça doit être ça. Et alors il veut se venger en cassant mmh. le bras. Mais bon, c'est pas en cassant le bras que tu vas régler les choses. Mais je te dis que c'est pas un salon. Euh, je sais plus quoi faire. Ah, ah bah, oui, sais bah, pas. Pas. Si tu sais pas quoi faire. Bah, de 1, tu casses pas le bras. De 2, <rire> tu vas discuter avec elle pour résoudre le problème. Et de 3, bah, tu continues ouais. ta vie comme tu l'es, quoi. Sans aucun sourcil, voilà. philosophie Hakuna matatata. Ah je ne pas le dire là, je dis Hakuna matata Non je suis pas très visible sur le serveur de la merde Et alors tu vas me faire une demande de financement Bah ouais Alors déjà tu pas visible sur le serveur euh, d'accord euh... Le serveur de la merde Attention hein. il te plaît pas le serveur Ah ouais Là, là, tu viens de faire une demande de financement Bah pour ben, financer ben, le serveur euh... peut-être <rire> Non je sais <rire> pas Eh ben, écoute, le serveur a besoin de sous On t'a vu dans les gens sur le serveur On s'est dit pourquoi pas te demander à toi Hein là. Qui sait Pourquoi tu veux pas aider au financement du serveur C'est pas bien ça Pas, pas parce que c'est un serveur de merde que... Hein, justement Si tu payes un peu, il deviendra bien Du coup bah, c'est la fin qu'as-tu pensé de ce, cette série Enfin cette vidéo eh ben moi j'aime bien les textes bizarres, je trouve que c'est une très bonne idée. Et euh, n'hésitez pas à nous en renvoyer pour, ouais, pour une prochaine vidéo. C'est cool. Ouais. C'est bien parce que vous participez à, ce, à cette série-là, vous participez ouais. énormément. Je... Il y en a encore plein plein à faire. Il y en a, je sais pas, encore une dizaine, vingtaine je crois. Euh, ça peut encore avoir deux, trois épisodes encore plus. Même si là vous en redonnez encore, ça peut encore continuer longtemps. Même l'année prochaine on sera encore en faire des textes bizarres. On sera au, numé au numéro 500. Euh... <rire> Même pas, mais au bon. numéro, le numéro, attention avec des idées, c'est pas le numéro, c'est le numéro. J'ai dit numéro, oui, Ah d'accord. Je m'appelle numéro 500, est appelé à l'accueil. Le numéro 500, s'il vous plaît, bah, j'ai pas fait <rire> exprès du tout. Du tout, euh, j'espère ça vous aura plu. Et sur ce, bah, vous savez la suite, likez, mmh. commentez, vous abonnez, partagez, et on vous dit à la, la prochaine. prochaine.